Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Avec l'augmentation continue des moyens de défense au sol, tels que les tanks et maintenant les tourelles de missiles devant les complexes souterrains, le bombardement devient un moyen efficace de suppression de la menace. Surtout lorsqu'il est effectué par un énorme vaisseau tel que le Hercule qui largue des bombes de taille 10. Toutefois cela demandera du savoir-faire, car les développeurs ne souhaitent pas avoir de système de guidage pour les bombes, mais plutôt un système de visée avancé reposant sur les talents du pilote. Concrètement, le pilote devra passer en mode bombardement pour activer l'interface, tout comme pour le missile opérateur mode. Ensuite, le pilote aura deux options, aligner des points de visée sur l'interface devant lui, ou alors créer un marquage au sol qui servira de point de référence pour le largage de la bombe, sur lequel il faudra aligner un second cercle représentant la trajectoire du projectile. Sachant que votre vitesse et le vent auront un impact sur cette trajectoire. A terme, tous ces systèmes devraient être décentralisés vers une station de largage possiblement associée à une caméra ventrale afin que le pilote ne soit plus en charge du largage. Si vous avez la chance de ne pas être dans la zone de déflagration lors de l'explosion de la bombe, sachez que vous aurez tout de même un risque de prendre des dommages dus à l'onde de choc. On peut dire que cette fonctionnalité va faire l'effet d'une bombe en 3.15 qui n'est plus si loin d'ailleurs. C'est pour cela que nous allons passer au patch report de ce dernier insight de la saison. La 3.15 pose le premier jalon de la mort permanente dans Star Citizen avec l'implémentation du soin et de ses fonctionnalités liées telles que les incapacités qui vous permettront de ne plus mourir instantanément et d'encourager l'entraide entre les joueurs qui eux-mêmes vous aideront à soigner votre bras cassé ou votre jambe endommagée qui vous empêchait jusque là de vous déplacer. Et s'ils ne peuvent pas vous soigner, ils pourront toujours vous administrer diverses substances pour pallier au problème. Tous ces changements permettront à l'avenir d'étoffer votre aventure. Pour stocker tous les médicaments dont vous aurez besoin, vous pourrez utiliser le nouveau système d'inventaire local qui rendra chacun de vos choix plus important que jamais. Avez-vous bien pris toutes vos munitions Où avez-vous laissé votre multitool Avez-vous pris la bonne arme Tant de questions auxquelles il faudra faire attention à l'avenir. Pour vous aider à y répondre, l'application de arrivera dans votre Glass, inventoriant toutes vos possessions. Ces nouvelles fonctionnalités permettent également la création des butins découvrables un peu partout à travers le système. Pour sublimer toutes ces nouveautés, quoi de mieux que les nouvelles missions d'infiltration et de défense, où il faudra éviter de vous faire repérer pour valider la mission, ou encore défendre une zone ou des objets contre des vagues d'ennemis. Si le combat rapproché n'est pas pour vous, vous pourrez bien sûr survoler le champ de bataille dans le nouveau Hercule A2 arrivant avec le patch. Mais prenez garde, vous ne serez pas nécessairement à l'abri dans le ciel si des Crusaders Ares sont dans le coin. Arrivant un peu plus tard dans un patch subsidiaire, ils seront accompagnés par le Redeemer. Nous en apprendrons un petit peu plus sur eux avant leur sortie prévue pour l'Intergalactique Aero Expo. L'A3.15 verra aussi arriver une remise à jour de la carte d'Arena Commander, Broken Moon. Et si vous êtes fan de Crusader et que l'arrivée du Hercule ne vous satisfait pas, vous pourrez toujours aller visiter leur salle d'exposition à Horizon. Vous y trouverez une variété de vaisseaux de la marque et pourquoi pas un jour le Genesis Starliner. Si en sortant de là, vous avez envie de personnaliser le vaisseau que vous venez d'acquérir, vous pourrez vous rendre à Close and Close pour acheter des composants ou des peintures. Enfin, un dernier endroit que vous n'aurez peut-être pas envie de visiter sont les hôpitaux, arrivant dans une variété de zones comme Horizon, Microtech, Grimex ou encore certaines stations spatiales. Avant de vous quitter, j'aimerais prendre le temps de remercier tout particulièrement Tiberius pour l'aide qu'il apporte à la chaîne et son soutien. Merci Tiberius